Toute une partie du monde dort. Tais-toi, tu ne vas pas faire des choses la nuit. Ce serait ridicule. On peut travailler la nuit, mais ce sera un travail bête. Car c'est la nuit. Et si on sort la nuit, c'est qu'on est bête. Qu'on n'est pas rentré assez tôt. Ou, ou qu'on est dangereux. La nuit, c'est dangereux. Sortir, c'est dangereux. Attention, surtout si les gens se réunissent. Mais les gens seuls aussi, il faut faire attention. C'est pour pas être vu forcément la nuit. C'est louche. Et la nuit, d'ailleurs, c'est pas fait pour être vu non plus. C'est pas un contemplatif. C'est pas un coucher de soleil. C'est pas un panorama. T'as même pas un télescope. Tu me dis les étoiles, tu les connais, les noms des étoiles Tu es un spécialiste des étoiles Sinon tais toi Tais-toi Où je te cite toutes les constellations Je te les chante Je te les répète Jusqu'à ce que ça rentre Et pendant ce temps Je te donne rien à manger Tu dormiras pas Et tu mangeras pas Tant que tu les connaîtras pas Les noms des étoiles T'entends Nous nous adaptons, c'est terrifiant C'est la nuit, c'est terrifiant Il faudra être moins doué, malléable il faudra être de la pierre tous, des vieillards de l'adaptation. Pour être moins multiples, dormir toute une partie du monde ensemble. Ça permet de séparer l'autre partie, de la séparer pour de bon. Il y a la lumière et il y a le noir. Ce n'est pas pareil. Je le vois bien. L'école nous apprend à reconnaître les choses par la vue. Je ne suis pas aveugle. La nuit, c'est pour les hétérosères et les chouettes.